Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous parler de l'exemple Micronave qui va illustrer les UI Webview. Donc l'objectif de l'exemple, c'est trivial d'afficher des pages web embarquées dans le bundle et on va voir plus si affinité parce que je vais vous montrer un exemple avec un lien et on va voir qu'à partir de ce lien on peut partir sur Internet. Nous allons donc regarder comment fonctionne cette petite application. Donc vous voyez j'ai un peu mimé une barre d'outils qu'on pourrait trouver dans un navigateur. Donc j'ai ici un bouton page 1 qui me permet d'accéder à une page et puis ici je peux avoir plusieurs pages, j'alterne entre page 1 et page 2, je peux revenir en arrière, à un moment donné je ne peux plus revenir en arrière puisque je suis revenu à la base de ma pile de vues visitées, je peux ajuster, c'est-à-dire qu'en fait on va ajuster en fonction de tout ce qui définit ce que je vois au niveau de la vue et puis ici je remets la taille native par défaut, vous voyez que euh, je peux également afficher euh, la vue euh, à l'horizontale. Alors c'est intéressant parce que je vous ai déjà dit, hein, dans les UI WebView, on ne gère pas la rotation soi-même. L'intérieur de la UI WebView, la rotation est gérée pour nous. Par contre, je dois gérer la rotation de ce qui va embarquer la UIWebView. Et vous voyez que dans euh, mon texte, on va mettre ici euh, l'ajuster, l'ajustement bah, ça dépend en fait un peu de votre CSS mais dans mon texte j'ai des liens donc là j'ai ici un lien non-sécure alors il marche mais la première fois ça m'a donné un message d'erreur euh, donc je reviens en arrière ici et puis ici on va essayer le lien secure et puis ici vous voyez que j'ai accès à une des pages de ce cours et d'ailleurs à partir du moment où j'ai ici un lien eh bien euh, je peux cliquer dessus. Donc j'ai un véritable moteur internet. Euh, si je vais euh, sur une page et puis qu'il y a des vidéos des choses comme ça et eh bien je peux parfaitement les euh, afficher. Voilà donc euh, vous avez ici euh, un véritable petit navigateur qui est embarqué dans la web WebView. Mais bien évidemment, comme dans mon application, je n'ai pas la possibilité de sélectionner une URL, en tout cas dans cette version, et eh bien euh, je n'irai pas très loin, euh, simplement euh, euh, via les chemins auxquels je peux accéder à partir de, de, de l'unique URL qui me fait sortir de vers l'extérieur euh, dans mon fichier HTML. Dans mon projet vous le voyez ici j'ai créé un groupe html dans lequel j'ai mis euh, les fichiers euh, qui sont utilisés par l'application donc vous en avez trois vous avez tout d'abord la css je ne vais pas vous faire l'insulte de détailler ça hein. vous connaissez ce genre de choses euh, le premier fichier euh, c'est page 1.html si je ne m'abuse et puis ici le deuxième fichier. Vous voyez c'est vraiment de l'HTML type donc il y a vraiment classique il n'y a aucune différence avec du HTML que vous trouvez sur le web. Regardons maintenant le view controller alors dans le ViewController ben, on a un truc super classique, hein. c'est-à-dire que ici j'ai euh, le viewDidLoad et puis le viewWillTransitionToSize parce que je gère proprement euh, l'orientation. Et intéressons-nous maintenant à la classe ma vue. Alors la classe ma vue, bien évidemment, je vais d'abord avoir une variable vw qui est une Je vais ici avoir trois euh, bouton et puis un petit label c'est pour mimer cette espèce de toolbar que l'on a au-dessus des navigateurs. Regardons euh, la méthode init donc euh, ici et euh, eh bien je positionne le titre des trois boutons page 1 ajuster arrière euh, et puis je centre le label euh, du bouton 3, oui bon j'aurais pu le mettre, hein, C'est pas grave. Ici euh, mon label, euh, je mets une police de caractère assez fine pour pouvoir afficher des URL un peu longues. Euh, je positionne la couleur de fond. Euh, je positionne les actions euh, pour euh, les trois boutons. Et puis euh, ici je mets une couleur de fond. Donc je n'ai pas utilisé des couleurs prédéfinies, là j'ai voulu jouer. Et vous avez ici cette espèce de bleu euh, très clair qui est défini et puis ben, je fais les -sub view, je fais appel à des signes dans format et s'il y a un protocole de délégation associé à une view, ça veut dire qu'il faut que je détermine qui est le délégué, c'est celui vers qui on va renvoyer les appels parce que vous pouvez avoir dans une application plusieurs vues moi plusieurs classes qui respectent le UI WebView Delegate Protocol. Et à ce moment-là, évidemment, il faut qu'on soit capable de déterminer pour telle vue vers quel objet on va. Donc ici, je dis que c'est moi-même, parce que je vais tout gérer en local. Bon, ça c'est le init que m'impose Xcode et qui n'est pas appelé parce que je n'utilise pas Storyboard. J'ai le dessin dans Format. Donc euh, voilà, hein, la gestion, euh, vous, vous souvenez qu'il n'y a pas de status bar, donc du coup je positionne les choses différemment selon qu'on est l'horizontale sans status bar ou à la verticale avec un status bar et puis bah, ici on a déjà vu ce code c'est archi classique je ne veux pas revenir dessus. Maintenant je vais implémenter euh, les méthodes. Donc la première méthode c'est aller ici. Aller ici c'est une bascule entre la page 1 et la page 2. Euh, D'ailleurs euh, je m'amuse à changer le nom du bouton euh, comme il faut. Euh, vous voyez que ici je fais une nouvelle URL et à partir de cette URL qui dépend du bouton bien évidemment, enfin de l'état du bouton plutôt, et eh bien je construis ma requête et je fais ici un load. Donc ça va provoquer le chargement de la requête. C'est une des manières de mettre à jour une vue. Et puis j'ai ici la fameuse façon d'ajuster, c'est-à-dire qu'en fait, dans une web view, si vous regardez les différents attributs, vous avez l'attribut "quel page to fit, et il va s'arranger pour que la page tienne dans l'espace qui est alloué à la vue. Alors évidemment, si la vue, elle fait un demi-écran, la page tient son demi-écran, vous avez intérêt à gérer la CSS comme il faut. Voilà et puis euh, ici donc je change le nom en fonction de la bascule qui fait que je positionne cette tribut à vrai ou à false. Et puis là par contre vous voyez je fais un set display parce que Alors, je fais un reload. Euh, je fais un reload, ce peut-être pas nécessaire et je veux dire, je fais un set display. Pour revenir en arrière donc là c'est simplement utiliser la pile donc je fais ici un go back et après avoir fait le go back je refais un set-lit display pour euh, provoquer le réaffichage de la vue. Et puis ici je réponds au UI WebView Delegate Protocol et en particulier euh, je veux, alors ici je, je trace coucou, hein, mais euh, je, je veux surtout afficher l'URL de la UI WebView sur le, le enfin dans l'attribut texte de mon label. Alors on explique cette ligne. Le, le point d'interrogation, vous avez l'habitude, hein, c'est parce que ces trucs-là, ils peuvent me rendre nil. Et du coup, ça veut dire que lui recevrait nil, mais ne planterait pas. Donc, en fait, euh, WebViewRequest est une URLRequest. Dans la URLRequest, je veux une URL, je récupère URL. Et puis, je veux récupérer l'absolute string, c'est-à-dire en fait la version chaîne de caractère de cette URL. Voilà, archi classique. Alors, il euh, y a une question importante euh, qu'on peut se poser. Qui est la présence de ce d ici et de ce qu'il y a dedans. Alors, ça, c'est une grosse interrogation, parce qu'en fait, dans la documentation, il y a ceci, où en gros, on explique que quand vous avez une UI WebView, eh bien, et bien, que vous avez positionné un délégué, vous devez impérativement, lorsque vous disposez de la UI WebView, mettre le délégué à nil. Alors, moi, je l'interprète comme, bah, il faut mettre Delegate à nil dans le Dinit. Là, je suis très étonné, j'ai partagé mon étonnement avec un collègue, enfin quelqu'un que je connais qui travaille chez Apple qui n'a pas su me répondre et qui va se renseigner, mais au moment où je tourne je n'ai hélas pas la réponse. Euh, la question c'est a priori, autant dans Objectif C sans ARC, on comprend. Objectif C avec ARC c'est surprenant parce qu'a priori l'attribut euh, délégué devrait être à WIC, mais bon quand on regarde en fait dans la doc, il est à assign. Mais par contre, euh, l'attribut est de type unknown dans Swift et par conséquent, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on le mette à nil nous-mêmes. Bon, on, on va essayer de comprendre pourquoi parce que c'est une chose qui n'est pas claire et euh, ben, je mettrai un petit mot euh, sur la page euh, compagnon de la vidéo correspondante. On peut se poser la question dans mon exemple du respect ou non du gabarit Model View Controller. En particulier, euh, vous voyez que j'ai des actions associées à ces méthodes-là qui se retrouvent euh, en fait traitées au niveau de ma vue directement et non pas renvoyées au vue contrôleur comme on pourrait euh, s'y attendre. La rotation, elle, elle reste dans le vue contrôleur mais de toute façon elle est associée par défaut au ViewController, donc c'est parfaitement normal. Bon, vous êtes d'accord que on n'avait pas vu la tête de l'application de modèle. Euh, en fait, ici, les actions sont extrêmement locales et par conséquent, ça peut avoir un sens de rattraper au niveau de ma vue des événements qui n'ont qu'un effet extrêmement local. Tandis que la rotation, déjà ça, va avoir, un, ça va avoir un impact sur l'ensemble des entités de la vue. Là ici, euh, ces événements-là, ils n'ont un impact que sur la UI WebView qui est une partie de la vue. Et puis, euh, je ne vais pas vraiment chercher des données qui sont fournies par un modèle, hein, puisque c'est des fichiers statiques qui sont embarqués dans le bundle de l'application. Voilà, donc ça a un sens, euh, c'est un choix de design, mais euh, faire en sorte qu'ici on rattrape tout au niveau du contrôleur, bon ça alourdirait probablement le code parce qu'il faudrait que quelque part le view controller, ben, il va faire appel à des méthodes ici ou alors il faut lui donner l'accès aux attributs directement. Bon, Mais c'est jouable, c'est un choix de design donc c'est pas une violation du MVC, c'est une interprétation du MVC. Que dire en guise de conclusion ben, vous voyez que c'est pas euh, extrêmement compliqué. Hein. Euh, la version Objective-C, euh, ben, vous pouvez la faire en exercice, hein, c'est vraiment très proche. Il faut juste vous, ne pas oublier que les URL deviennent des nsurl et les url requests deviennent des nsurl requests mais en gros euh, le, le gros de la difficulté on pourrait dire il réside quasiment là et puis dans le fait de, de, de faire les choses à la manière euh, d'objectif C. Donc ça veut dire que euh, vous savez maintenant gérer des pages web dans vos applications que donc vous n'avez plus du tout d'excuses pour fournir de jolies documentations intégrées à vos applis et donc d'être fournisseur de morceaux de fantastique Manual. Et puis bien évidemment plus tard on verra euh, de la navigation un petit peu plus sophistiquée euh, à l'aide de UI WebView. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.